Pour être prévenu des prochaines vidéos des prochaines astuces minceurs sur cette chaîne tout simplement alors aujourd'hui nous allons parler d'un aliment qui va vous aider vraiment mais voilà c'est juste un aliment génial pour perdre du poids nous allons parler du cumin alors pourquoi le cumin bah, tout d'abord parce qu'il y a déjà des protéines donc ça c'est le top hein, si vous voulez perdre du poids rapidement donc les femmes vous adorez perdre du poids rapidement. Il faut que vous perdez 3 kilos rapidement. Donc, les protéines vont aider vos muscles à, à être nourris. Et donc, vous ne perdrez pas du muscle, mais juste du gras de l'eau et du gras, bien entendu. Il y a aussi des flavonoïdes qui vous aideront à brûler simplement, littéralement, vos kilos en trop. Alors, elle est remplie en huiles essentielles et surtout en anti-inflammatoires, évidemment avec l'inflammation qu'on reçoit avec les aliments industriels. Et je suis le premier à manger des hamburgers. Donc, ça j'adore ça. Donc, si vous m'aimez, envoyez-moi un hamburger. Par la poste même, je le mangerai. Il n'y a pas de souci. <rire> Donc, c'est vraiment un anti-inflammatoire. Vous réduirez l'inflammation dans votre corps grâce à cet aliment. Tout simplement, alors... Il y a une teneur aussi importante en antioxydants. Cet antioxydant va vous permettre deux choses, à brûler vos kilos en trop et aussi à vieillir beaucoup moins rapidement. Donc, il lutte, les antioxydants luttent contre le vieillissement. Vous aurez aussi, grâce au cumin, une meilleure digestion et je le répète à chaque fois, une meilleure digestion vous fait perdre du poids beaucoup plus rapidement, tout simplement, et surtout du ventre. Donc, regardez la vidéo avec le psyllium, si vous le pouvez, j'explique cela en détail. Alors, cet aliment aussi, le cumin, ce qu'il a juste de génial, voilà pourquoi je l'ai pris, il stoppe l'accumulation des graisses. Il stoppe littéralement l'accumulation des graisses. Évidemment, hein, vous allez me dire, ouais, mais non, mais je peux manger autant que je veux. Évidemment que non, mais lorsque vous faites une rééquilibration et que vous mangez ce que vous voulez, prenez cet aliment pour stopper l'accumulation de gras au niveau de votre ventre, de vos hanches, de vos bras, peu importe. Prenez cet aliment. Régulation et maintien du taux de glycémie, tout simplement, c'est le top pour perdre du poids. Alors, vous pouvez l'incorporer dans vos potages. Parfumer. En fait, il parfume merveilleusement vos légumes. Si vous adorez les légumes. Moi, je suis plutôt viande. Hein, donc, euh, l'incorporer à du fromage blanc. Donc, j'avais fait une vidéo sur le fromage blanc. Vous pouvez l'incorporer. Donc, ça, c'est le combo. Mais juste incroyable. Un peu comme le poivre noir bio et le piment. Euh, le piment rouge, tout simplement. Ce combo-là. Fromage blanc écumain, c'est le top du top et vous me remercierez très bientôt. Alors si vous désirez perdre 10 kilos dans les 5 mois à venir, donc imaginez 10 kilos en moins dans les 5 mois, ce que vous pourrez faire avec les pantalons que vous ne portez plus, hein, qui sont dans votre garde-robe et que vous ne portez même plus, je vous invite à prendre 45 minutes de coaching gratuit avec moi, donc vous avez juste à m'écrire sur WhatsApp et nous prendrons un rendez-vous ensemble, soit avec un membre de mon équipe ou moi-même. Et ma promesse c'est de vous faire perdre 10 kilos dans les 5 mois à venir sans sport et en mangeant ce que vous voulez. Tout simplement, allez, je vous attends. Venez vite, euh, écrivez-moi sur WhatsApp le plus rapidement possible. Je vous attends à très vite.